Euh, donc la BD historique. Euh, L'objectif derrière ça, c'est d'expliquer de, et imager aussi euh, le phénomène de l'industrialisation, et surtout les conséquences chez les ouvriers au XIXe siècle. Mmh. Ce projet-là, dans un premier temps, les élèves doivent faire une recherche, une recherche sur justement les conditions de vie des ouvriers. Dans un deuxième temps, doivent faire des choix d'images. Il euh, faut que les images correspondent justement à la période historique étudiée. Euh, ensuite, ils doivent créer un scénario Ensuite, bien, ils doivent tout intégrer ça à l'intérieur de l'application. Déjà, moi, je suis vraiment pas bon en dessin. Donc, euh, en fait, euh... Stone, bien, il, y a, il y a plusieurs applications. Moi, j'ai choisi Pixton parce que je connaissais un peu d'un ami. Puis c'est vraiment le fun parce qu'on peut vraiment euh, choisir un, un background, on peut choisir les personnages, les positions, les expressions des personnages. On peut vraiment faire beaucoup de mise en place euh, puis de mise en scène puis euh, je trouve ça vraiment utile. Euh, ça va vite. Moi, j'ai commencé il y a 30 minutes, j'ai déjà 6 euh, euh, carrés. Euh, ce projet-là, est vraiment intéressant parce que les élèves vont très loin dans leur réflexion quand ils créent justement cette, la bande dessinée. Euh, ils vont se poser Poser des questions, par exemple, OK, il est habillé. comment à l'époque? Euh, comment il vivait? OK, oui, c'était difficile, mais pourquoi c'était difficile? Donc, ils doivent me prouver, à l'aide d'images et de textes, que c'était les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Et eh ben notre histoire, c'est un jeune bien, qui ça, qui sa puis qui va com commencer dans le marché du travail. Puis, ben il travaille dans les mines, puis ben on va parler de... Les conditions qui sont très dangereuses. On voulait démontrer, genre, l'injustice sociale, donc, euh, pendant l'industrialisation, donc, les bourgeois puis euh, les ouvriers. Donc, quand, euh, pendant l'industrialisation, les, les ouvriers étaient pauvres, tandis que les bourgeois étaient riches. Ils vont même se questionner sur les noms, Quel nom on va donner, c'est-tu un nom -tu crédible pour la période historique. Donc ce qui est le fun, c'est vraiment, ils vont beaucoup plus loin que juste apprendre justement que les conditions de vie étaient difficiles. Je trouve au niveau de la trame historique, au niveau, je dirais, de la profondeur des réflexions qu'ils ont, c'est vraiment très gagnant d'utiliser cette technique-là qui est la bande dessinée. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante.